Être ouvert et transparent peut être un grand défi pour les organisations. Comment faire le suivi des résultats et partager les informations de votre projet de manière permanente avec les collègues, les partenaires, les bailleurs et le reste du monde RACVO-RSR signifie « Système de rapportage simplifié ». Il s'agit d'un outil en ligne qui permet aux équipes du monde entier de collaborer, de faire le suivi de leurs travaux et de partager leurs résultats en temps réel avec tous ceux qui doivent en être informés. Chaque projet aura sa propre page Web avec une carte interactive. Sur cette page, vous pouvez afficher les informations détaillées sur le projet, telles que les organisations impliquées et la provenance des fonds. Vous pouvez présenter vos projets en intégrant Agvo RSR dans votre propre site Web selon votre style et votre image de marque. Les personnes travaillant sur des projets peuvent non seulement partager des mises à jour en temps réel provenant du terrain, y compris des photos et des vidéos, mais aussi rapporter les résultats du projet. Ainsi, toutes les personnes impliquées peuvent suivre ce qui se passe sur le terrain. ACVO-RSR vous aide à soumettre facilement vos données selon les normes de l'Initiative internationale de la transparence de l'aide et vous permet de créer des rapports dans différents formats en un seul clic. Vous pouvez également les personnaliser en fonction des besoins de votre organisation et les partager aussi bien en ligne qu'en ligne. Les chargés de programme peuvent obtenir un flux structuré d'informations et de données sur les progrès et les résultats de leurs projets, ce qui leur permet de prendre des décisions éclairées au bon moment. Agvo, RSR, communication, suivi, rapportage.